Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bonjour, bonsoir bien-aimés du Seigneur, bienvenue à la Nouvelle Jérusalem à Église de Dieu en Belgique, à notre culte de la semaine à l'école de la sagesse. Je suis le pasteur Patrick Gayaka. C'est une joie de se retrouver encore ensemble chaque vendredi pour passer un temps dans la prière, dans l'adoration, la célébration de notre Dieu et dans un temps d'écoute de la parole de Dieu. Si vous êtes disposé, mettez-vous à l'aise, prenez la position qui vous semble la plus confortable. Et nous allons recommander ce temps de culte entre les mains de notre redoutable et merveilleux Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te bénissons parce que tu es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la louange, de recevoir la majesté, de recevoir l'autorité, de recevoir la souveraineté. Toi le Dieu des nations et des peuples sans fin et sans nombre, toi qui nous as arraché des griffes du malin, ô oh Dieu, toi qui nous as tirés à toi, tu nous as appelés ô oh Père éternel pour former un royaume des sacrificateurs, ô oh Dieu, un saint sacerdoce. Père, ce soir, nous reconnaissons cette grâce que nous avons en toi. Nous reconnaissons cette faveur imméritée que tu nous as donnée via le sacrifice de Christ à la croix, ô oh Dieu. Christ est notre vie, le sujet de notre louange, le sujet de notre adoration, ô oh Seigneur. Nous bénissons ton Saint nom Père. Nous bénissons ta grandeur, El Shaddai. Nous bénissons ton autorité. Nous bénissons ta divinité, nous bénissons ta toute puissance Père. Reçois l'honneur Elohim, reçois l'honneur toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu puissant, toi le Dieu libérateur, toi le Dieu sauveur, toi le Dieu qui restaure des vies, qui restaure des existences au Père. Nos âmes te bénissent ce soir. Nos âmes te bénissent ce soir. Nos âmes exaltent le merveilleux Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur puissant, le Seigneur glorieux, le Seigneur qui est digne, le Seigneur qui est élevé au-dessus de trône, au-dessus de tout nom. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prendre un psaume, nous allons lire un psaume, le psaume 150. Le psaume 150, alléluia, le psaume 150, c'est le dernier psaume du de, de, de, de psaume, du livre de psaume, c'est le dernier, le psaume 150, merveilleux psaume. La Bible dit « Louez l'éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa puissance. »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 Louez le Seigneur, oh merci Seigneur de gloire, merveilleux somme. Père de gloire nous te louons, nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons, ô oh Dieu. Toi, le rocher de tous les âges. Toi, le Dieu bon. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu glorieux. Toi, le Dieu merveilleux. Toi qui es élevé au-dessus de tout, Père éternel. Nos âmes te reconnaissent ce soir. Nos âmes reconnaissent ta grandeur, ta fidélité. Ô oh Dieu, tu as promis d'être avec nous. Tu as promis d'être avec nous. Tu as promis d'être avec nous. Il a promis. Avec être avec nous je m'accroche à lui je m'accroche à lui il a promis d'être avec nous sa fidélité durera toujours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 Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Tu y as promis, tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, ah, ah. tu as promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa toujours, tu y as promis, tu y as promis d'être avec nous Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, ah, tu y as promis d'être avec nous Ta fidélité durera toujours ta félicité durera toujours ta félicité durera toujours ta félicité durera toujours ta félicité Toujours ta fédélité durera toujours. J'ai soif de ta présence divine, chair de ma foi dans ma faiblesse immense que fait. Je sens toi chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus et demeure auprès de. jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus, aide Au Good. Oh, j'ai besoin de toi. Viens. Zana, oh Zana. Ô oh Seigneur, nous t'élévons ce soir, Jésus. Nous élevons ta grandeur. Nous élevons ta Seigneurie. Nous élevons ta Sainteté. Nous élevons ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a plu au Père d'élever ton nom. En ton nom, tout nous fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce soir nous bénissons notre Maître, nous bénissons le rocher de tous les âges, nous bénissons le rocher de tous les temps, nous bénissons le Dieu de vie, le Dieu de paix, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, elles viennent à l'existence parce qu'il est le Roi, parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Dieu puissant. Parce qu'il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu qui tire l'indigent de la poussière, l'élève et le fait asseoir avec les grands. Il est le Dieu qui ordonne à la création de s'incliner devant l'homme créé à son image. Et la création lui obéit. Il est le Dieu qui élève la voix et qui tourne sur la tempête. Et la tempête se calme. Il est le Dieu qui parle à l'œil de l'aveugle. Et l'œil recouvre la vue. Il est le Dieu qui parle aux morts. Et les morts reviennent à la vie. Son nom est Jésus. Son nom est le roi des nations. Des peuples sans femmes. Et sans nombre. Ce soir, Majesté, reçois la gloire. Majesté, reçois la gloire. Maître, reçois la gloire. Maître, reçois la gloire. Maître absolu, Maître de tous les temps, Maître de tous les âges, Yeshua est ton nom, Yeshua est ton nom, Yeshua est ton nom, Yeshua est ton nom, Maître de tous les temps, Maître de tout espace, Yeshua est ton nom, Yeshua est ton nom, Yeshua est ton nom. Nous exaltons le merveilleux sauveur, nous exaltons le boss, nous exaltons le maître, nous exaltons la grandeur du Tout-Puissant. Yeshua est un merveilleux nom. Yeshua est un merveilleux nom. C'est le nom que le Père t'a donné. nom, oh Dieu, des prodiges Père. En père. nom, oh Dieu, le boité marche, le paralytique est guéri, le sourd entend, oh Jésus, le muet parle, la langue est déliée, et le muet parle. En tenant Jésus, les captifs sont délivrés, les captifs sont délivrés, les damnés sont bénis en tant Jésus, en tant que sauveur, en tant que maître, en tant que Yeshua, Maré de Sétéreba, Brekeo de Santé, Manderebosita d'Amaika, Reba Baba, Brekeo de Sété, Yandarebosita d'Amaika, Oreda Santé de Maika, Maré d'Asia de Rebosété, Yérababos Santé de Bassa, et te queredosita, mérédosita rebaikaria, iradosa terebaika, bledadosete, mérédosita rabaikaria, yeshu oh oh Tu es l'unique À part toi, il n'y a point d'autre Dieu Seigneur, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur, Alpha, Omega. bien aimés nous allons prier pour les besoins des uns des autres. Tu as probablement un besoin. Nous allons recommander maintenant ce besoin entre les mains du Seigneur. Et réclamer une intervention spéciale de notre Roi, une intervention spéciale de notre Messie, et une intervention spéciale du Saint Sauveur. Prions ensemble et recommandons ce besoin, quel que soit le type de besoin. Le Seigneur a dit... Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prions pour les besoins des uns des autres. Seigneur de gloire, nous venons prier pour les besoins de ton peuple, oh Dieu. Quel que soit le type de besoin, quelle que soit l'année d'attente, oh Dieu, nous mettons notre foi en jeu pour te réclamer une intervention spéciale pour te réclamer un toucher spécial, pour te réclamer une restauration, pour te réclamer une visitation, pour te réclamer, Seigneur de gloire, que tu interviennes, interviens dans cette situation. Dans cette situation de précarité, on est au bord d'être expulsé de la maison parce que le prêt hypothécaire n'est pas remboursé Oh Dieu. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens Oh Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodige, Intervient, touche les corps des créanciers, Seigneur. Touche les cœurs des créanciers, Seigneur. Touche les cœurs des créanciers, ô oh Père. Touche les cœurs des créanciers, Seigneur. Touche les cœurs des créanciers. Nous te le réclamons, Père, au nom merveilleux de Jésus. Nous te le réclamons, Père, au nom merveilleux de Jésus. Regarde ce corps malade, ô oh Dieu. Père, nous demandons une guérison spéciale. Nous demandons une intervention spéciale. Nous demandons une guérison. Nous demandons une guérison. Il leur envoya sa parole et la parole de guérir. La parole qui dit, par les mertrussures de Jésus, nous avons la guérison. Seigneur, envoie la guérison. Guéris ce corps, restaure ce corps, au oh Dieu. Guéris ce dos malade, ce dos courbé. redresse ce dos malade, oh Dieu, et apporte une guérison spéciale. Restaure ce dos courbé et apporte une guérison spéciale, au oh Dieu. Redresse ce dos courbé et apporte une guérison spéciale. Redresse le dos courbé et apporte une guérison spéciale. Apporte une guérison spéciale. Seigneur, l'être qui était parti au loin. Ramène-le au Dieu. C'est lui qui était parti, l'être qui était parti. Touche-le là où il est, ô oh Dieu. Et ramène-le, Seigneur de gloire. Ramène-le dans la maison. Ramène-le dans la maison, Seigneur. Ramène-le dans la maison, Père. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. C'est ce que nous réclamons, ô oh Dieu. Ramène-le, ramène-le, ô oh Dieu. Ramène-le dans la maison. Touche-le là où il est, ô oh Dieu. Parle à son cœur, oh Dieu. Convaincs son cœur, oh Dieu. Convaincs son, oh son cœur, oh Dieu. Merci, Seigneur de gloire opérer dans la délivrance des maladies mentales ô oh Dieu, des maladies psychiques et psychologiques ô oh Dieu. Merci de toucher les têtes, merci de toucher les cerveaux, merci de toucher les esprits, merci de toucher les âmes et d'apporter une guérison spéciale, d'apporter une restauration spéciale, d'apporter un toucher spécial, d'apporter un toucher spécial dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de toucher ces mots de dents oh Dieu, merci de calmer ces mots dedans. Nous ordonnons à ce mal dedans de s'arrêter au nom de Jésus. Nous ordonnons à ce mal dedans de s'arrêter au nom puissant de Jésus. Que les migraines s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Que les migraines s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Que les migraines s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous repoussons toute attaque démonico-satanique contre cette maison, contre cette famille. Nous détruisons cela au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus. Nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes contre nos familles, contre nos maisons, contre ton peuple, contre ton église. Nous renversons cela au oh nom de Jésus, au oh nom de Jésus, oh au nom de jésus et nous déclarons ce soir encore la seigneurie et le règne de jésus la seigneurie et le règne de jésus la seigneurie et le règne de jésus merci de toucher les corps oh dieu merci d'apporter les guérisons dans les corps là où il y a des douleurs dans les corps dues au vaccin seigneur de gloire père que ces douleurs s'arrêtent au nom de jésus que tous les effets secondaires au Dieu puissent s'arrêter au nom de Jésus. Rebos Satan, mande rebos, re que nos sete rebayka, brianos sete rebaracina, mande rebos sete rebayka, ien dosa sete Satan, nous ordonnons à tout venin et poison mortel dans le corps. De s'arrêter au nom de Jésus. De s'arrêter au nom de Jésus. De s'arrêter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebocete, Rebaikeria. Irabocete, Meredocita, Rebabaïka. Satan le sang de Jésus. Et contre toi, Satan, le sang de Jésus, Et contre toi, Satan, le sang de Jésus, Et contre toi, tu ne peux empêcher le plan de Dieu. Bien aimé, nous allons couvrir nos maisons dans le sang de Jésus couvrir nos vies, la vie du peuple de Dieu, le pays également, dans le sang précieux de Jésus. Cinq fois Jésus est Seigneur, et nous invoquons son sang précieux. Une de trois, bien-aimés, Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Père, nous invoquons le sang de Jésus ce soir. Père, nous couvrons nos maisons, nos familles, dans le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang couvre les familles, que le sang couvre les parents, mères, pères, grands-parents soient couverts et protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Que le sang couvre les bébés, les adolescents, les jeunes, dans le sang de l'agneau de Dieu, qui soit protégé contre les risques du diable, qui soit protégé contre les projets du malin, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, nous couvrons le sang de Jésus. À l'église, que l'église soit protégée dans le sang de l'agneau de Dieu, que le ministère de l'église soit protégé dans le sang précieux de Jésus, que les serviteurs et les servantes de Dieu soient protégés, ainsi que leur maison, ainsi que leur famille, dans le sang de l'agneau de Dieu, que tous les auditeurs, auditrices soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu, Qui y ait de délivrance au travers du sang, Qui y ait de délivrance au travers du sang. De Jésus, au travers du sang de Jésus, qui est la libération des captifs, de libération des captifs de toute maladie mentale, de toute dépression, qui est la libération des captifs dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. « Reba baïka radosete, mare rebosete keria, Reba ba Rébosseter, bien aimé, nous prenons autorité contre les œuvres des ténèbres. Père, je brise les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Je renverse les décisions prises dans les sociétés secrètes contre ton Église, contre ton peuple, contre tes serviteurs et tes servantes, contre les familles. Je renverse les décisions prises dans les sociétés secrètes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci de tout cœur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au oh Dieu de trois fois saint. Merci tu nous as donné Jésus-Christ, ton fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô oh Dieu le trois fois saint. Merci. Tu nous as donné, Jésus-Christ, ton fils maintenant, maintenant. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, j'ai Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, maintenant. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je fait de grandes choses pour Mais maintenant, maintenant song. Seigneur, merci pour ta sainte et merveilleuse présence. Merci pour ta sainte et merveilleuse présence. Merci, pas, pas parce que ce soir, tu fortifies un faible, parce que ce soir, tu redonnes la foi, tu redonnes l'espérance, tu redonnes le courage, tu redonnes la détermination, tu donnes une espérance, tu traces un chemin dans le désert, tu traces un chemin dans le désert. Tu traces un chemin dans le désert. Tu fais toute chose. Tu fais choses chose. Avec toi, je veux avancer. Père, oui, ce soir, tu relèves quelqu'un qui était sur le point de tout abandonner. Tu le redonnes la force de s'élever et d'avancer avec toi d'avancer avec toi, de continuer la marche chrétienne, quelqu'un qui avait abandonné sa lyre, sa cithare, qui avait suspendu sa lyre, oh Dieu, Seigneur, tu lui redonnes la force, tu lui redonnes la vigueur, pour reprendre la lyre, pour reprendre la cithare, le cymbal, le tambourin, et chanter un chant nouveau, chanter un chant nouveau, je vais chanter un chant nouveau, pour mon sauveur, pour mon jésus, quand je pense à tout ce que tu as fait, je vais te chanter un chant nouveau, mon Jésus, mon sauveur. Quand je pense à toi Seigneur, quand je pense à ton amour Seigneur, quand j'élève mes yeux, je vois la croix et l'expression. De ton amour, qui d'autre n'est pu adorer, qui d'autre peut célébrer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Toi, rien d'autre, supérieur à toi, ô oh Jésus, ô oh Jésus, roi des rois, Seigneur bon, reçois honneur et gloire, reçois puissance et gloire, ô oh Jésus, ô oh Jésus je t'adore Seigneur nous t'adorons ce soir nous te répar par au nom puissant de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ Nous allons faire notre confession de foi avant d'écouter la parole pendant quelques minutes. Quelques minutes et après, continuons encore pendant un temps d'adoration et de prière. Nous allons prendre le livre de Luc en faire la prière, notre déclaration de foi ensemble. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. » Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps. Et en la vie éternelle. Amen, amen, amen. Bonsoir à tout le monde. Vous qui êtes en présentiel, vous avez choisi la bonne part d'être avec nous ensemble dans notre culte de semaine à l'école de la sagesse. Et vous qui êtes également en distanciel de façon connectée, vous avez également choisi la bonne part d'être avec nous de façon connectée par le biais de la technologie. C'est un honneur et c'est une joie d'être avec vous ensemble encore. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons eu notre séminaire sur le thème Proskuneo adoré, le lundi, le mardi et le mercredi 21. Nous l'avons fini de 19h jusqu'à... On est allé par moment au-delà de 20h30. C'était un merveilleux séminaire, un merveilleux séminaire qui a permis de fixer des bases, de fixer des bases pour une orientation nouvelle, pour une direction nouvelle, dans l'adoration, dans la célébration et dans la louange de notre Seigneur. Et pendant le séminaire, j'ai reçu la vive conviction qu'il fallait que nous puissions encore continuer aujourd'hui dans ce thème, combien merveilleux, important, vaste, comme un océan qui ne peut contenir autant, autant d'eau que le thème de l'adoration. Pour ce soir... Le Seigneur m'a mis à cœur un passage de Luc, Luc chapitre 7. J'avais préparé autre chose, mais pendant le temps de prière, ici à l'église, le Seigneur a déposé en moi ce texte de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 6 jusqu'au verset 50. Luc 7, verset 6 à 50. Luc 7, 6 à 50. Luc chapitre 7, verset 6 à 50. Luc 7, 6 à 50. Si nous l'avons trouvé, nous pouvons le lire ensemble. Le lire ensemble. La Bible nous dit ceci. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or une femme, une pécheresse de la ville, sur qui il était à table, chez les pharisiens, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum. Et s'étant derrière lui à ses pieds. Elle pleurait, s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et c'est qu'elle est une pécheresse. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un de... L'un devait 500 cents déniers et l'autre 50 Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. Lequel de l'aimera le plus Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Et le dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser le pied. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Alléluia. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est celui-ci Qui est-il celui-ci qui va jusque à pardonner les péchés Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Seigneur, aide-moi à prêcher ta parole ce soir. Aide-moi à libérer ce que tu veux donner à ton peuple ce soir. Voyez-vous, bien aimés du Seigneur, dans Matthieu chapitre 6, les disciples et des gens qui ont rejoint le Seigneur Jésus sont venus voir le Seigneur Jésus pour lui dire « Apprends-nous comment prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et le Seigneur leur a dit « Voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ainsi de suite. » Le Seigneur a enseigné la prière à ses disciples qui lui ont posé la question. Par contre, en ce qui concerne l'adoration, la louange, nulle part dans la Bible on nous montre que le Seigneur Jésus a enseigné comment l'adorer, comment adorer Dieu, comment louer Dieu. Étonnant. Est-ce que parce que personne ne lui a posé la question qu'il ne l'a pas enseigné, ou l'adoration et la louange, il en était exempté Ce qui serait étonnant, parce qu'étant élevé dans une famille juive pieuse, qui allait chaque année à la, au temple, le Seigneur Jésus adorait le Seigneur, adorait le Père. Il chantait les psaumes, il louait le Seigneur. Il était un adorateur. Et même à la dernière scène, lorsqu'ils ont pris la Pâque, il est de coutume chez les Juifs, le, le soir de la Pâque, de chanter des chants hillèles, des chants de louange, de célébration de la Pâque qui déclare comment le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte et pour l'amener dans le, la terre promise, traversant la mer rouge. Le Seigneur Jésus adorait adoré mais pourquoi aucun des disciples ne lui a dit d'adorer Enseigne-nous comment adorer Et pourquoi de lui-même aussi ne l'a pas fait Il a enseigné toutes sortes de choses. Mais il n'a pas donné un enseignement précis sur l'adoration. Pourquoi Un jour dans Matthieu chapitre 22, un disciple du Seigneur éloigné est venu lui dire, « Maître, qu'est-ce qui est le plus grand commandement ?» Il lui répondra dans Matthieu 22, « Le plus grand commandement, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. » Le même terme utilisé par aimer, le verbe aimer, c'est le même verbe aussi qui peut dire adorer. D'autres versions d'ailleurs disent, tu adoreras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et il s'est arrêté là. Pourquoi ne, pas Pourquoi le Seigneur ne s'est pas donné la peine d'aller plus loin d'expliquer à ce point l'adoration c'est quoi la louange Comment l'adorer Comment le célébrer Et cette portion des écritures de Luc chapitre 7 nous révèle quelque part comment le Seigneur attend qu'un homme ou une femme puisse venir à lui. Qu'est-ce que le Seigneur attend d'un homme et d'une femme pour pouvoir l'adorer Qu'est-ce qui peut toucher le cœur du Seigneur Jésus Ce passage de Luc que nous venons de lire nous donne un certain nombre d'éléments qui peuvent être très bénéfiques pour nous. L'histoire dans Luc chapitre 7, ça se passe dans une ville. On ne dit pas dans quelle ville, mais ça se passe dans une ville. Et le Seigneur Jésus a été invité dans la maison d'un homme, d'un homme un pharisien, un homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de position sociales, il a invité le Seigneur Jésus pour manger dans sa maison. Le Seigneur Jésus est venu. Certainement, c'était parmi les disciples, parce que parmi les pharisiens, il y a des pharisiens qui ont accepté le Seigneur Jésus. Il en faisait probablement partie. Le Seigneur a accepté l'invitation. Probablement, le Seigneur le connaissait. Probablement, peut-être que... Le Seigneur a été amené à se présenter à lui, accomplir quelque chose dans sa vie, probablement. Et fort de ce que le Seigneur a fait pour lui, il a invité le Seigneur dans sa maison. Le Seigneur est venu. Il a invité également d'autres personnes dans sa maison, d'autres pharisiens qui sont venus. Et le Seigneur était accompagné de ses disciples. Le Seigneur est venu. Il était l'homme principal, assis au milieu de différentes personnes en train de manger, en train de boire. Et soudainement, une femme pécheresse, inconnue qui n'était pas invitée, mais la femme se présente, elle vient devant le Seigneur Jésus, elle vient jusque là où était le Seigneur Jésus, elle s'incline et commence à pratiquer quelque chose d'extraordinaire. La question que nous nous posons, la femme pécheresse ici, elle n'était pas invitée, elle n'était pas parmi les personnes qu'on attendait. Mais comment cette femme a pu traverser la cour de cette maison Comment elle a pu entrer dans la pièce principale avec tous les invités Parce qu'on dit que c'est une femme pécheresse. Le pharisien s'est étonné de ne pas avoir le Seigneur réagir. Il a dit, mais c'est une femme pécheresse parce que la ville, en connaissait cette femme, qu'elle était pécheresse. Elle était connue de tout le monde comme étant une pécheresse. Et en tant que pécheresse, elle ne pouvait pas entrer dans la maison d'un pharisien. Le pharisien portait à la pureté, elle ne pouvait pas entrer à la maison d'un pharisien. Elle ne pouvait même pas recevoir, penser à recevoir l'invitation. Mais drôlement, la femme vient, elle entre elle traverse la pièce, elle arrive jusqu'au chez le Seigneur Jésus. Personne n'arrête cette femme. Personne ne bloque cette femme. Même l'équipe le service d'ordre du Seigneur Jésus. Personne n'arrête cette femme jusqu'à venir devant le Seigneur Jésus. Personne ne l'arrête. Comment ça se fait C'est parce que mon bien-aimé, lorsqu'on veut adorer le Seigneur, le Seigneur n'invite pas les gens à venir l'adorer. Il ne, ne lance pas d'invitation, venez m'adorer. Non, l'adoration est acte de liberté. C'est toi qui viens se le chercher le Seigneur. C'est toi qui viens à lui, c'est toi qui t'approches de lui. Et lorsque tu viens avec un cœur, qui veut le rencontrer, qui veut le chercher, c'était le besoin de cette femme. Cette femme voulait venir à Jésus voulait voir Jésus malgré qu'elle était pécheresse à partir du moment où son cœur a décidé de rencontrer le Seigneur de s'approcher du Seigneur rien ne pouvait l'arrêter rien ne pouvait l'arrêter deuxièmement aucun homme ne pouvait l'arrêter cette femme elle était pécheresse connue dans la ville mais si elle était pécheresse ça veut dire que elle était probablement possédée par des démons. D'autres versions disent prostituée. elle était possédée par des démons. Mais les démons qui fuient la présence de Jésus. Mais comment cette fois-ci-là, les démons n'ont pas pu l'empêcher d'arriver jusqu'à Jésus Parce qu'à chaque fois qu'un démonisé rencontrait le Seigneur Jésus, il était délivré. Mais comment les démons et Satan n'ont pas pu empêcher cette femme d'arriver jusqu'à Jésus parce que dans son cœur, elle avait pris la décision de venir à Jésus De venir adorer le Seigneur Jésus Bien aimé, une autre vérité importante Lorsque tu as décidé dans ton cœur de venir à Jésus, de rencontrer Jésus, d'adorer Jésus Aucun homme ne peut t'empêcher d'y arriver Aucun démon, aucune puissance de ténèbres Aucun diable ne peut t'empêcher de venir là où est Jésus et de pouvoir l'adorer personne, parce que c'est ton cœur qui a décidé. C'est ton cœur qui a décidé. Troisième vérité importante, cette femme, elle est venue, elle savait dans quelle maison elle entrait, elle savait qui elle était, elle savait qu'elle allait se retrouver dans la maison de quelqu'un qui est réputé d'être saint, elle savait qu'elle ne serait pas la bienvenue, qu'on pouvait la chasser, mais elle a pris un risque. Elle a pris un risque parce que dans son cœur, cette femme avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Le Seigneur Jésus dira aux pharisiens, aux pharisiens, à celui qu'on pardonne le plus, aime beaucoup. Cette femme avait dans son cœur quelque chose. Elle aimait le Seigneur Jésus. Elle aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Alors qu'elle n'était pas parmi les disciples du Seigneur. Le pharisien était un disciple. Les disciples était là, le pharisien a invité le Seigneur Jésus à manger dans sa maison, mais là, a invité le Seigneur Jésus, mais dans son cœur, il n'y avait pas d'amour autant que l'amour qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Mais elle était pécheur, elle était pécheresse, elle était remplie de péchés. Voyez-vous bien aimé, une autre vérité importante, Dieu ne regarde pas forcément aux apparences. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et le cœur que tu as, même si ton accoutrement extérieur, même si ta vie est une vie de péché, qui t'empêche de venir au milieu de sang. Mère, prends courage comme cette femme. Viens là où il y a les sangs. Viens là où il y a, il y a les sangs de Dieu. Viens là où Dieu est. Parce que, Dieu, lorsque tu viens à lui, avec un cœur qui l'aime, un cœur repentant, il ne permettra à personne de te bloquer pour accéder dans sa présence. Il y en a lorsqu'ils vivent dans les péchés, ils s'éloignent de l'Église. Ils ont peur, si je viens, on va me juger, on va me critiquer, on va me toiser, on va me chasser. Cette femme a pris un risque parce qu'elle voulait, elle avait besoin de quelque chose. Son péché la, la, la... son péché était lourd à porter. Son péché l'écrasait. Elle voulait s'en débarrasser. Mais personne dans la ville et dans le pays n'avait la capacité de pouvoir la libérer de ce poids du péché. Elle a pris un risque de venir là où était le Seigneur Jésus. Mon bien-aimé, quatrième vérité importante Viens là où est Jésus. Viens à l'église, ne fuis pas l'église. Si dans ton cœur il y a l'amour pour le Seigneur, bien que t'as lié, enchaîné ou quoi que ce soit, bien que ayant détruit de vie, bien que ayant une mauvaise réputation, si ton cœur aime Jésus et tu veux en être libéré de cette vie de péché, de cette mauvaise réputation, de cette force qui t'écrase, viens à l'église. Viens là où est le sang. Cinquième vérité importante, croyez-vous, lorsque cette femme est venue au pied du Seigneur Jésus, les autres murmuraient, parlaient et tout, on la regardait de travers, mais elle n'a pas prêté attention à tout ce que les autres disaient, à tout ce que les autres racontaient ou comment on la regardait. Elle n'a pas prêté attention parce qu'elle était focalisée sur le Seigneur Jésus. C'est ça le point de départ de l'adoration. L'adoration amène notre centre d'intérêt sur le Seigneur Jésus. Sur le Seigneur Jésus. Un adorateur une adoratrice a son cœur aimant Jésus et tout son être est porté sur la personne de Jésus. Là où elle est, où il est, dans la présence de l'Église, dans l'Église ou dans la présence de Saint, lorsqu'il s'agit d'adorer le Seigneur, il vient avec son cœur et il a le regard focalisé sur le Seigneur Jésus. Que les gens parlent, que les gens crient, que les gens mangent, que les gens fassent tout, elle ou il ne regarde pas ça. Ça n'a pas d'importance. Le regard est fixé sur le Seigneur Jésus. C'est pour ça, des fois, je m'étonne quand nous adorons le Seigneur. Je vois des gens, voilà, chantant, regardant tout le monde. Même mangeant de foie. distrait totale. il suffit qu'il y ait un bruit, pas. distraction totale. Non, parce que l'adoration, on n'a pas compris que l'adoration, c'est regarder le Seigneur Jésus, amener son corps et son regard, toute son attention sur le Seigneur Jésus. Et il y a une promesse dans 1 Corinthiens 13 nous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, comme par le Seigneur, l'Esprit, en la même image de gloire en gloire. Lorsque tu as le regard, le cœur, tout est fixé sur Jésus. Tout est en focus sur Jésus. Tu le verras et il y aura une transformation. Il y aura une transformation. Sinon, l'adoration, la louange, ça va satisfaire ton âme. Ça va te donner du plaisir. C'est comme si tu as chanté, tu as été un concert de, de, de je ne sais de quelle sort du monde. Ça va te chatuer, ça va te faire du bien. Mais ça ne va pas apporter une transformation. Parce que tu n'as pas été jusqu'à contempler le maître pendant l'adoration. Tu as été distrait. Cette femme, elle ne s'est pas laissée distraire. Et lorsqu'elle est arrivée au pied, auprès du Seigneur Jésus. Regardez ce que cette femme a fait. Cette femme au verset 38, elle s'éteint derrière lui à ses pieds elle pleurait, elle se mit à mouiller de ses larmes et le pied de Jésus. Elle essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. Le Seigneur Jésus a dit à Simon, moi, je suis venu chez toi, tu m'as donné à manger. Mais cette femme a donné plus que ce que Simon a donné. Mais qui a dit à cette femme que le Seigneur Jésus, ce qui était important pour lui, c'était ni le manger ni le boire. Qui a dit à cette femme Voyez, le Seigneur Jésus a des besoins. Le Père a des besoins. Qui enverrais-je Qui ferait ceci pour moi Mais des fois, nous, nous donnons au Seigneur des choses que nous estimons qui sont nécessaires pour lui, des choses que nous estimons qu'il attend de nous. Mais un adorateur va au-delà de ça. Son cœur aimant et attaché à Dieu. Dans son adoration, le Seigneur va la mener petit à petit à entrer dans son cœur et à saisir les intentions du Père, à saisir la volonté du Père. À saisir ce que le Père veut, ce que le Seigneur veut, ce que le Saint-Esprit veut. Et cette femme a reçu la révélation. Certainement, elle s'est préparée. Voyez, sixième élément, non seulement cette femme est venue, mais cette femme également a préparé son adoration, a préparé son acte d'adoration. Elle est venue avec un vase de parfum, rempli d'un parfum de grand prix. Là où elle était, elle a dépensé de son argent pour un parfum de grand prix. Ça veut dire qu'elle s'est préparée. L'adoration se prépare. L'adorateur se prépare. Avant de venir dans la présence de Dieu, elle prépare son cœur. Elle prépare son adoration. Elle se dispose à venir adorer parce qu'il sait que là, « Je veux me présenter devant un roi, et qui n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois. » Et elle est venue avec quelque chose de taille. Elle a acheté ce parfum. Est-ce que c'était avec le fruit de son travail, si elle était une prostituée, le fruit de ses péchés Quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus le savait, mais le Seigneur Jésus n'a pas refusé cette offrande. N'a pas refusé celle que la femme est venue lui donner. La femme est venue lui donner ce qu'elle avait de plus. Le Seigneur l'a accepté. Pourquoi le Seigneur l'a accepté C'est à cause du cœur. Le cœur qui aimait. À cause du cœur qui aimait. Voyez-vous, l'adoration est chose sérieuse. Elle se prépare parce que l'adorateur, lorsqu'il vient dans la présence du Seigneur, il ne pourra pas sortir sans être transformé. C'est pour ça que ça se prépare, ça se prépare et certainement le Saint-Esprit est intervenu quelque part pour insouffler à cette femme ce qu'il fallait exactement faire pour amener le Seigneur Jésus, captiver l'attention du Seigneur Jésus et que le Seigneur libère la bénédiction. L'adoration est chose sérieuse, l'adoration se prépare et l'adoration a un coût. Ça te va te coûter quelque chose, ça a coûté quelque chose à cette femme. Pour venir adorer le Seigneur. Ça l'a coûté, ça a coûté quelque chose pour elle. L'adoration va t'écouter quelque chose. Ça va t'écouter quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça va t'écouter quelque chose. Ça pourra même t'écouter. C'est ce que tu avais le plus précieux. Tu pourras l'abandonner, l'amener au pied de la croix. Mais pour que tu saisisses le Christ. Pour que tu arraches une vie transformée. Arrache une bénédiction spéciale. L'adoration a un coup. Et la femme vient, non seulement avec du parfum, mais on nous dit, cette femme, elle s'est mise derrière le Seigneur Jésus. Elle n'est pas venue devant, mais elle s'est mise derrière. Ça traduit l'humilité. L'humilité. Toutes ces choses, c'est un peu des rappel de ce que nous avons vu depuis lundi. Ça traduit l'humilité. Elle vient à tâtons devant le Seigneur. Parce qu'elle sait qu'elle vient devant un tout-puissant, un roi, un seigneur, le seigneur des seigneurs. Elle vient avec humilité. Elle ne veut pas se mettre directement devant le seigneur. Elle se met derrière. Rien que son acte, ça traduit la répentance. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi. L'humilité, le manque d'orgueil, il n'y a pas d'arrogance. Tel est le cœur de l'adorateur. Vous vous rappelez de Lucifer Lorsque l'arrogance, l'orgueil a traversé son esprit, il a été précipité. L'adorateur est un homme, une femme qui a un cœur humble. Au fait, cette femme, elle avait déjà un cœur prosterné devant le Seigneur. La preuve, lorsqu'elle a quitté cette position derrière, elle est venue devant le Seigneur. Elle n'est pas restée debout, elle s'est prosternée devant le Seigneur. Parce qu'elle avait déjà un cœur prosterné, devant le Seigneur. Le cœur qui aime, le cœur qui est humble, c'est un cœur qui est prosterné. C'est un cœur qui est déjà gagné à Jésus. Elle se prosterne devant le maître. C'est que le pharisien n'a jamais fait. C'est que les autres convives n'ont jamais fait. C'est que les disciples même du Seigneur Jésus n'ont jamais fait. Elle, elle se prosterne devant. Elle va plus loin, elle prend ses cheveux elle déverse le parfum sur les pieds du Seigneur Jésus. Elle lave les pieds du Seigneur Jésus avec le parfum, avec le parfum. Il lave les pieds du Seigneur Jésus. À cette époque-là, les gens marchaient à pieds nus. Certainement, les pieds étaient sales, mais elle, elle achetait vase un parfum de, de grande valeur. Elle vient avec les cheveux. Elle lave avec les cheveux. C'est pour dire au Seigneur, je t'offre ce qu'il y a de meilleur. Je t'offre ce parfum, le résultat de mes péchés. Je t'offre cela. Je viens me sacrifier. Et mes cheveux qui ont fait ma réputation dans ce pays, les cheveux pour une femme, c'est source de beauté. Je t'offre ce qu'il y a de beau en moi. Je t'offre mon corps. Mais voici, je viens à toi. Voyez-vous, on a dit, hier ou avant-hier, L'adoration, on amène quelque chose de beau, la beauté, elle vient donner au Seigneur C'est que j'ai le beau. Je t'offre mon corps, je te livre à toi, prends-moi tel que je suis. L'adorateur s'abandonne, l'adoratrice s'abandonne entre les mains de son Seigneur. Il n'y a plus de secret, elle s'ouvre au Seigneur Jésus, il n'y a plus de secret. Pas les masques, je viens tel que je suis. Et ce qui a été pour moi objet de péché, mes cheveux ici, je viens te les donner. Je viens te les donner. L'adoration doit te coûter quelque chose. Elle lave, les autres regardent. Le pharisien tonné, mais si cet homme était prophète, elle aurait, il aurait su qui est cette femme. D'autres versions disent, de quelle race est cette femme, pour montrer comment on la dénigrait. Comment elle n'avait pas de considération On la considérait comme une bête sauvage. Et on remet en doute la seigneurie du Seigneur Jésus. S'il était prophète, il aurait su. Bien-aimé, le Seigneur c'est tout. Le Seigneur c'est tout. Mais la Bible dit aussi Dieu sente les cœurs et les reins. L'important pour le Seigneur, c'était le cœur de cette femme. Un cœur aimant. Le cœur qui aimait. Et le Seigneur dit à Simon, « Si quelqu'un... » Je veux le lire à partir du verset 14. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, L'un devait 500 déniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. Lequel de deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Je suppose... » C'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit « Tu as bien jugé ». Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Je peux dire ici, si le Seigneur avait besoin qu'on essuie ses pieds, mais il aurait pu dire à Simon « Essuie mes pieds » parce qu'il était l'invité L'invité, lorsqu'il vient dans une maison, il a quasiment tous les droits. Il est roi parce que tu l'as invité. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas demandé? Parce que probablement, il savait que ce jour-là, cette mission de le laver les pieds, ce n'était pas Simon. C'était le jour de la rencontre et du salut pour cette femme. Le Seigneur prophète, oui, il est prophète. Il savait qu'aujourd'hui, c'était le jour du salut. C'est pour ça sa présence a bloqué toute personne d'empêcher cette femme de venir l'adorer et de recevoir son salut. Il dit, « Celui à qui on a beaucoup pardonné va beaucoup aimer. » Et cette femme, elle était remplie de péché Elle savait qu'en venant la présence de Jésus, « J'allais recevoir mon pardon. » L'adorateur, l'adoratrice à la certitude, Lorsqu'il a des bonnes dispositions, un cœur aimant et humble, lorsqu'il vient, il va rencontrer le Seigneur Jésus. L'adorateur vient avec détermination, avec joie. L'adorateur, c'est un homme, une femme de foi. Il sait que là où je vais adorer le Seigneur, je veux le rencontrer. Je veux le rencontrer. Il va me visiter, il va me toucher. Je vais recevoir sa bénédiction. Et l'adorateur un corps qui reste prosterné devant le Seigneur. Parce que l'adorateur reconnaît la grâce de Dieu. Que tout est grâce. Il n'y a pas de mérite. Que tout n'est que grâce. C'est que je suis. C'est que je. C'est que le Seigneur m'a donné. Je n'ai rien d'autre qui vient de moi-même. Même si c'est par mes propres efforts. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Il reconnaît la grâce du Seigneur. Et le Seigneur continue en disant, il continue en disant, verset 45, « Tu ne m'as pas donné des baisers, mais depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas répondu d'huile sur ma tête, mais elle a répondu du parfum sur mes pieds. » Voyez-vous, mes bien-aimés, le Seigneur ici, il est en train de nous faire comprendre une vérité spirituelle importante. C'est comme si le Seigneur disait, « L'acte d'adoration, Lorsque vous m'adorez, l'acte d'adoration que vous êtes en train de faire, ou lorsque vous vous rassemblez pour m'adorer, collectivement ou individuellement, l'adoration, c'est comme si nous lavions les pieds du Seigneur Jésus. L'adoration, c'est comme si nous lavions les pieds du Seigneur Jésus. L'adoration, c'est nous mouillons, nous mouillons les pieds du Seigneur Jésus et nous les essuyons avec ce que nous avons de plus précieux. L'adoration, ça consiste à baisser les pieds du Seigneur Jésus. L'adoration, ça consiste à embrasser les pieds du Seigneur Jésus. L'adoration consiste à répandre le parfum, l'huile du parfum sur la tête du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. L'adoration focalisée sur le Christ L'adoration amène l'huile sur la tête du Seigneur Jésus. Le parfum sur la tête du Seigneur Jésus. L'adoration portée sur le Christ. C'est comme si, lorsque le Christ est adoré, est élevé, c'est comme si l'onction déborde. C'est le psaume 133 qui nous dit, le psaume 133, on va le lire ensemble, le psaume 133, le psaume 133, vous voyez, il dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui dépend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'armon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Lorsque nous adorons le Seigneur Jésus... C'est l'eau que nous mettons sur ses pieds, c'est le parfum que nous mettons sur sa tête. Et le résultat, c'est la vie et la bénédiction, coulant du Seigneur Jésus, qui affecte l'adorateur, qui affecte l'adoratrice et qui affecte l'environnement là où il est. C'est ça, bien aimé, le secret de l'adoration. C'est comme si tu reçois dans l'adoration ce que tu as sémé dans l'adoration. Ce que tu sèmes dans l'adoration. Comment tu adores le Seigneur Jésus. Tu reçois en retour la proportion de ce que tu as donné. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu, moissonnera peu. L'adoration. C'est nous qui en sommes le bénéficiaire. Lorsque le parfum coule sur la tête, le Seigneur envoie la vie. Et la bénédiction. Et c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'il a fait pour cette femme. La femme du verset 47, il dit, « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais c'est lui à qui l'on pardonne peu un peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ça veut dire, reçois maintenant la vie. Reçois la bénédiction. Voilà, bien aimé, du Seigneur, le bien fondé de l'adoration. La bénédiction et la vie. La bénédiction et la vie. Cette femme, elle est entrée pécheresse. Elle s'est avancée, mais elle est sortie de la pardonnée, lavée, nettoyée, sanctifiée, ayant la vie de Dieu, ayant la bénédiction de Dieu. Et siècle après siècle, l'histoire de cette femme est transcrite dans le livre saint que le monde ne pourra jamais écrire et donner à l'humanité la Bible. L'histoire de cette femme est écrite. Et tant que le monde sera monde, cette histoire sera lue, relue et commentée. Parce qu'elle a adoré le Seigneur avec son cœur. Amen. Le titre de cette prédication du soir, c'était Le cœur qui adore. Le cœur qui adore. Voilà, bien aimé du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais faire une prière de repentance. Peut-être que la vie que tu as aujourd'hui, c'est une vie qui t'a éloigné du Seigneur. Tu ne peux plus te regarder devant un miroir. Tu détestes ta vie, tu détestes ton corps. Tu as envie de revenir à lui. Mais le poids du péché t'empêche. Le poids de la conscience est lourd à supporter. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'étend la main pour te dire, viens, viens, viens à lui et retourne dans la communauté des saints, retourne à l'église, comme cette fois Nous allons prier pour toi, prier pour toi pour que le Seigneur te donne la force, le Saint-Esprit te libère totalement et que tu fasses cette démarche. Précieux Saint-Esprit. Nous avons annoncé ta parole au Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Tu as dit, il leur envoya sa parole et la parole les guérit. Seigneur, merci de guérir cette femme, de guérir cette personne de l'autocondamnation, de l'autoculpabilisation. Merci de guérir, de libérer au nom de Jésus-Christ. Merci de libérer au nom de Jésus-Christ et de la ramener dans ta maison, de la ramener dans ta présence, de la ramener, de le ramener là où tu es, là où tu es adoré, là où tu es célébré, là où tu es adoré, là où tu es célébré. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le salut est entré dans une vie. Le salut est entré dans une maison. Le deuxième sujet de prière, nous allons prier pour les adorateurs, adoratrices. Tu exerces le ministère d'adoration, mais tu sens que cela ne t'apporte que problème et tracas. Il n'y a pas un bénéfice réel. C'est un mensonge. Le diable est un menteur et t'étranger. L'adorateur, l'adoratrice, la femme, reçoit la vie et la bénédiction. La vie et la bénédiction. Nous allons prier pour toi. Seigneur de gloire, tu nous as montré ce soir qu'il y a un bénéfice que reçoit l'adorateur et l'adoratrice. La vie, la bénédiction. La vie, la bénédiction. La vie, la bénédiction. Bénis la vie de ton adorateur. Bénis la vie de ton adoratrice. Quelles que soient les difficultés par lesquelles la personne se trouve, difficultés, problèmes financiers, matériels et autres, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci de guérir les finances au nom de Jésus. Merci de guérir la vie au nom de Jésus. Et s'il y a une maladie quelconque dans le corps, merci d'apporter la guérison totale au nom puissant de Jésus. Une guérison totale au nom puissant de Jésus. Une guérison totale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus, au oh nom puissant de Jésus, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien.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 Que le sang de Jésus. Seigneur, libère les captifs, car ton onction est à l'œuvre ce soir. Libère les captifs, Seigneur, car ton onction est à l'œuvre ce soir. Libère les captifs, Seigneur, car ton onction est à l'œuvre ce soir. Ton onction brise les chaînes, comme elle a brisé les chaînes de cette femme, pour ne pas la faire fuir de ta présence, mais l'amener dans ta présence. Que les chaînes soient brisées ce soir par l'onction. Que l'onction brise les chaînes. Que l'onction brise les chaînes. Que l'onction brise les chaînes. Que l'onction brise les chaînes. Que l'onction ouvre les portes maintenant. Les portes, les portes de grâces. Les portes de la bénédiction. Les portes de la bénédiction. Que l'onction réconcilie la famille qui était divisée et troublée. Que l'onction puisse réconcilier cette famille. Réconcilier ce couple. Réconcilier. Cette famille, réconcilier cette maison. Que l'onction puisse opérer, opérer, opérer, opérer. Merci Seigneur pour l'onction maintenant qui agit. L'onction qui agit maintenant, qui agit maintenant dans la salle et de façon connectée. Merci, merci pour l'onction Seigneur. Merci pour l'onction de restauration, de restauration, de restauration de cœur, de restauration des âmes abattues, brisées. Merci pour l'onction de restauration. Merci Seigneur. Merci pour cette... Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Merci, Alléluia. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse onction. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes presque arrivés à la fin de notre culte. Je pas préparé cette prédication. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit de prêcher là-dessus. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de ça. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ceci. Et une vie est transformée. Si on a apporté nos dîmes et nos offrandes, encore ce soir, nous apportons nos dîmes et nos offrandes, comme dans nos habitudes, sans contrainte, librement, nous bénissons le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Nous apportons ce que nous avons de meilleur. Cette femme n'est pas venue le même vide voir le Seigneur Jésus. Elle, a vu, elle est venue avec un parfum de grand prix, quelque chose qui lui a coûté. L'adorateur, l'adoratrice aussi adore le Seigneur avec ses offrandes, avec ses dîmes. Avec ses offrandes, avec ses dîmes. Apporter dix mille offrandes, c'est un acte d'adoration aussi pour le Seigneur. Ça montre que l'or et l'argent lui appartiennent que tout est à lui et rien n'est à nous. Nous allons adorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Nous allons chanter pendant que nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, parmi nous. Jésus est présent ici,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 Alléluia, Alléluia, Alléluia à Jésus.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 voilà ce que le Seigneur me dit de dire à une personne. Le Seigneur me dit de te dire, malgré ton péché, ne fuis pas sa présence. Reviens à l'église. Viens dans sa présence. L'histoire de cette femme pécheresse, c'était pour toi. C'était pour toi. Le Seigneur t'étend la main, il te dit, ne fuis pas ma présence, viens. Ta délivrance... Et dans ma présence, viens. Ne fuis pas à la présence de Dieu. Viens à l'église. Amen. Amen. Père, nous bénissons les dîmes et les offrandes. Oui, viens servir le Seigneur. Le Seigneur insiste que je te le dise. Viens dans sa présence. Viens, tel que tu es, viens. C'est là qu'il y a ta vie. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Dans sa présence. Dans sa présence. Seigneur, tu as dit, apporter dans la maison du trésor 10 offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les églises des cieux et je répondrai ma bénédiction avec abondance. Merci de nous donner, Père, ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Merci d'accomplir des miracles financiers, des percées financières et que dans ton église, l'argent ne soit jamais un problème pour ton église et pour chaque membre de ton église. Que l'argent ne soit jamais un problème, que l'argent ne soit plus jamais un problème. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Qu que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur, soyons richement bénis et gardons soigneusement ce que nous avons reçu. Voilà. Nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur ce dimanche à partir de 9h30 pour notre culte notre culte en présentiel sur Chaussée d'Anu 76, 3400 London en Belgique, à Neut Zestenweg 76, 3400 London et de façon connectée via Facebook. Maintenant, nous diffusons également via Youtube. Vous pouvez aussi suivre de façon différée nos cultes et programmes sur YouTube. Soyez infiniment, abondamment bénis et bonne nuit à tout le monde. On se retrouve le dimanche ensemble. Dagalemal